tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, euh, je fais une partie de la review 220. Euh, je suis vraiment trop impatient d'ouvrir le ben oui de la petite puff. Hein? Euh, la nouvelle marque là, de Afria, Tite Puff ici. Euh, si je ne me trompe pas, ça représente leurs 28 grammes. Euh, ils ont sorti trois variétés différentes, trois 28 grammes. Et là, à Fria, sont pas arrivés avec le petit Puff Sativa, le petit Puff Indica et la petite Puff Hybride. Non, non, non. Écoutez, euh, c'est du sérieux. C'est du sérieux. On veut parler marketing ici. On, on se demande à quel niveau de marketing chaque compagnie... Euh, on, on est rendu à des, quoi, à des niveaux supérieurs. On est rendu à des niveaux supérieurs euh, quand on parle marketing, quand on, on se dirige vers Afria. Euh, on, on pensait avoir tout vu, on pensait avoir tout vu euh, quand on parle là, euh, des produits comme euh, Fleurs du jour, Trois et demi, Quel autre produit aussi qu'on a vraiment été euh, surpris, euh, Le Gros Indica, hein, vraiment euh, très classe, très classe, euh, le choix du cultivateur, hein, euh, Vraiment, choix du cultivateur Sativa, choix du cultivateur Indica, choix du cultivateur hybride. Pourtant, euh, ça vient d'Afria, c'est euh, la compagnie Good Supply, Good Place Supply, est une filiale d'Afria. Euh, mais là ici, là, on parle vraiment de la filiale Petit Poff, fait partie d'Afria. Afria, on sait que c'est une très grosse compagnie. Euh, Offre beaucoup de produits là, depuis longtemps pour le côté médicinal. Donc, écoutez, rêve bleu. Euh, rêve bleu. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Fleur d'été. Hein, on a trouvé ça très drôle. Fleur d'été. Donc, ainsi de suite. Euh, pour ce qui est là, des 28 grammes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. c'est pas disponible à... La ni en ligne, ni en succursale, hein, on sait que maintenant, on, sur le site internet de la SQDC, on peut voir l'inventaire euh, de chaque produit dans chacune des succursales, donc euh, on va dire bonjour au chat ici, bonjour au chat, bon on fait une vidéo, pas le temps de faire le chat, donc euh, vraiment ici, la raison pourquoi j'ai pris ici le ben oui, c'est vraiment écrit ben oui. Euh, là, c'est un, un petit peu difficile à trouver les autres variétés parce qu'ils sont pas disponibles. Des cas qui sont ni disponibles sur Internet et ni disponibles dans aucune succursale, ben, ils n'apparaissent pas sur le site de SQDC. Donc, faut vraiment vraiment euh, trouver le vrai nom de la variété, le nom de la variété complète. Euh, là, je vais pas faire d'erreur. petite petite Pof. Je sais pas si en écrivant à la variété... À... Non, aucun résultat. Euh, je vais écrire ben oui. Je pense qu'en écrivant ben oui, ils vont m'écrire... Euh... Non disponible. Euh, J'essaie de me trouver. C'est le ben oui. J'ai un petit blanc en ce moment. là ben oui. c'était voyons donc. Tigidou, Tigidou, G-O-U, Tigidou, je pense que c'est vraiment T-I-G-I-D-O-U, euh, 149 et 70, donc euh, environ 5$ de plus là, que le fameux 28 grammes biologique euh, de la compagnie The Green Organic Dutchman, mais quand on regarde le Tigidou, ce que j'aime de d'Afria avec leur euh, Petit Puff, euh, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas Petit Puff Sativa, Petit Puff Indica. Ils ont vraiment mis une variété, donc j'imagine que le Tigidou, ça va toujours être du Exodus Cheese. Donc Exodus Cheese, on n'a pas connu ça avec Riff, qui appartient à Afria. On n'a pas connu ça avec Broken Coast, qui appartient à Afria. Ni Good Supply, ni... Euh, soleil. Hein? Donc euh, Afriol a vraiment euh, plusieurs euh, marques de commerce. Donc le petit c'est du Exodus Cheese. Les variétés de cheese, ça l'intéresse pas Winman. C'est pas mon goût préféré. Et euh, la terpène dominante, là, c'est le cariofilène. Donc le petit je vais vous terminer ça avec le ben oui. Euh, vraiment, j'essaie de me trouver l'autre produit. Euh, si j'arrive ici, SQDC. Si je vais voir, je sais pas si je peux trouver cette poff dans les marches. Je pense que oui. Donc euh, marque. Non, ils ont vraiment enlevé Petite poff de la liste car c'est vraiment pas disponible. Petite pof, ben oui. T non, petite pof, c'est la marque de commerce. Tigidou, ben oui. Ah, puis je les avais prononcés dans une autre vidéo euh, antérieurement. Euh, ben voyons, ben oui. Non, ben voyons, tigidou. C'est vraiment un autre petit terme québécois. Euh, quand j'ai entendu ces mots-là au début, j'aimais pas trop ça. J pensais que je faisais rire de moi euh, du Québécois francophone. Puis là, je me suis dit, regarde, oui, ça, c'est pas grave. Euh, puis j'en ai acheté. J'en ai acheté. Euh, J'ai passé par-dessus ma petite frustration. Euh, une enveloppe, vous allez me dire, on connaissait à Winman des enveloppes. Petite modification sur l'enveloppe ici. Euh, je suis vraiment. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Parce que le ben oui. La variété, c'est pas du Exodus Cheese. C'est du Headstash. Et puis le Headstash, c'est la même chose que le Hawaii Heartbreak. Donc, euh, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Euh, je veux vraiment l'ouvrir puis savoir est-ce que c'est du Hawaii Break. Parce que Hawaii Break appartient à Riff. Riff et Petite Puff, c'est euh, Afria qui est en haut d'eux autres. Donc, quand je clique sur le ben oui, il faut vraiment écrire ben oui dans la description. Parce que quand il n'est pas disponible sur Internet et qu'il n'est pas disponible dans aucun magasin, il disparaît. Il disparaît du site. Alors, si vous écrivez PURPS, vous n'allez pas le trouver, le PURPS. Mais si vous écrivez PURPS, il va apparaître non disponible. Donc, 149.70, Edstash. Edstash. même variété que le A Wire Break. Le produit à 27,90$ que j'aime beaucoup. Euh, j'aime mieux le pinkouche de San Rafael. J'aime mieux le pinkouche de San Rafael. Mais s'il n'y a plus de perps, s'il n'y a plus de pinkouche de San Rafael, à un moment donné, il faut plus de choix. Plus de choix. Et finalement, heureusement, le Hawaii Oil Break rentre dans mes euh, variétés préférées, dans mes arômes préférés. Euh, vous savez qu'avec les plus que le temps avance, moins que j'aime, le... plus que je suis difficile dans mes arômes. Hein? Le fameux gazi là, que je, je parle souvent, euh, c'est ce que je recherche. Ici, un petit papier blanc, un genre de tape. Euh, je pense qu'ils ont été euh, rapportés, euh, ils ont été retirés des tablettes quelques jours, euh, peut-être 48 heures, 72 heures. C'est revenu en ligne. Euh, plusieurs ont dit que c'était pour ajuster euh, l'emballage, que l'emballage s'ouvrait peut-être un peu trop facilement. Deuxième modification, non seulement le petit papier ici, le petit collant là, qui fait comme un, un genre de petite sécurité, mais ici, vous voyez le rond, le rond ici, bien, il est très rugueux, très rugueux. Et puis, il y en a un autre en arrière. Euh, ça grab, là, on a une bonne grippe avec le doigt. Là, et puis, c'est très, très, très facile à pas plier, mais à, à squeezer, à frotter, et c'est la meilleure façon là, de d'ouvrir ce zip-lock euh, sécuritaire, là. un peu plus difficile à ouvrir qu'un sac à sandwich. Donc, euh, j'essaie de me passer rapidement là, ben oui, Guido pas capable de trouver le troisième, vous allez sûrement me l'écrire dans mes commentaires en bas. Donc, euh, j'ouvre ça immédiatement. Donc, euh, le petit, je vais déchirer le petit, euh, pas plaster, le petit tape de plus. Il y en a qui pensent qu'ils ont été retirés des tablette pour avoir remis ce papier-là. Puis quand ça avait été retiré des tablettes, moi je l'avais déjà reçu. Donc, parce que j'ai été dans les premiers à avoir eu ce, ce petit collant-là? Je sais pas. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, ça n'a pas été, euh... c'est pas une preuve qui a été vérifiée, là, la raison pourquoi les produits petits pauvres ont été retirés euh, 48 heures. Euh... Bon, déjà là le petit collant il est difficile à enlever, euh, j'ai pas le goût de tout déchirer l'enveloppe, j'aimerais ça la, la conserver. Je commence à la conserver. Pas évident, pas évident. J'ai déchiré. Euh... J'ai déchiré mon diplôme. C'est pas le fun. C'est pas le fun du tout, du tout, du tout. Euh... je t'entends un arnaque. Ah man, comment tu veux jouer ça? Comment tu veux... Comment tu veux jouer ça? Je, je sais pas comment ouvrir ça, man. Comment tu veux jouer le contenant? <rire> tu veux juste me joint, man. Je sais pas, parce que je peux pas ouvrir le... Je peux pas déchirer le déchirer avec le... le, le, le, le, le, le... Exacto. Je peux pas être les, les actos. Je peux pas refermer l'enveloppe. Ça, c'était pas de même d'habitude. Je suis coupé les ondes, man. J'ai pas d'ombre. Comment tu veux jouer avec ça, man? Tu vas attendre en même temps que moi, man, là. Je ne pas pour... Je suppose pour toi, là. Tu vas vivre avec. Tu vas vivre avec, man. J'essaye. J'ai des morceaux partout, le gros. Je fais juste ça, man. Je veux juste l'ouvrir. C'est la seule affaire que je veux faire. Je veux l'ouvrir, le gros. Non, je pensais pas que la vidéo virera de même. J'étais bien de bonne humeur, moi, là, v'là deux minutes, là. Et ça fait plus que deux minutes que la vidéo a commencé. Bon, ça repart. Ça repart. Hey, man, je... Je t'en, à, c'était coup, petite à, c'était petite miette. Oh, M'a le couteau dedans, bro. Je suis juste transférer le cannabis dans un autre contenant. non, <rire> mais combien de, ça me <rire> combien de temps ça va me prendre? Combien de temps ça va me prendre? Combien de ça va me prendre? Dis-moi combien de temps ça va me prendre? Ben, C'est facile de mettre un couteau là-dedans. Faut que je me transvide le cannabis ailleurs. Oh man, je peux pas croire à ça, là. C'est du sérieux, man. Regarde, yeah, je vais me calmer. Regarde, yeah, je suis calme. Comment tu fais, man? C'est quoi ce tu fais? C'est quoi? Pourquoi vous faites ça, là? Pourquoi vous faites ça, là? Ça n'a jamais dû se mécoller. Je suis calme, là. Je suis bien calme. Je suis bien calme. Je suis calme, man. Je suis calme, je suis calme. Je suis calme en ce moment. Tabarnak, man. Je suis chouette d'un collant à l'autre. Oh, man, je veux pas le couper. Je veux pas le couper, man. Je veux utiliser le squeeze là. Come on, man. C'était pas difficile de même avant. J'ai des morceaux de papier partout sur mon bureau, man. Je suis pas le seul à, à, à trouver ça dur, là. Come on, man! Fucking shit, je suis obligé d'ouvrir. Ça sert à quoi d'avoir une enveloppe si on la déchire avec l'exacto? Je ça de pogner le couteau, le gros. Je ça de couper ça, là. mon expérience, là, elle commence mal. Hein? On veut une belle expérience? Bro, man, tu tu Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est Écoute, ben, là, les collants, ça se décolle, Tu mets ça te prend, ouvrez ça? Hey, Dis-moi, là, ça te prend deux minutes, puis tu n'as jamais acheté. Si Tu n'as jamais acheté, ça peut pas te prendre deux minutes, là, gros. Ça coûte six bouts. Ah, je t'en ai, man Je t'en ai, Je t'en ai, man. Hein? J'ai peur que ce soit pas ça. C'est ça? Je pense que oui. Demande cocotte. C'est un beau produit. Je pense à ça. Là, je suis content, c'est ça. Ouais. Ah, c'est un très beau produit, hein. Ok. On euh... regarde ça à mes caméras de plus proche. Puis je pense qu'on va le peser. Ouais, si on a un 28 grammes. On check ça tout de suite. Alright, gang, on est de retour. Euh, voici ma superbe balance. J'ai ici là, le 28 grammes de la marque Petite Puff d'Afria, le ben oui la variété là c'est du Ed Stash. Euh, c'est la même chose que, là, que le Hawaii Heartbreak, on veut savoir s'il y a un 28 grammes exact, s'il y a 27, ça fonctionne pas, euh, on peut regarder les, cacottes, les cocottes un peu plus tard, mais pour l'instant on veut voir s'il y a 28 grammes. Het is vrai, on est out, on est vraiment out. On l'a le 28 grammes. Il n'y a aucun problème avec le ben oui de petit puff. 28 grammes, on l'a. Alright. On s'en revoit, on regarde la cocotte un, un peu plus proche. Ok, gars, on est de retour. Euh, voici le ben oui. Le head stash de la compagnie Afria, de la marque de commerce petite Puff. Les cocottes dures, dures, dures, Compact, compact. On voit les trichomes là. C'est plein de petits points blancs. Écoutez, ça revient à 18,75 du 3,5. Parce qu'on est obligé d'acheter un 28 grammes. On sait que le ben oui, là, c'est 150 là, 149, là, et quelques. Écoutez, 150 là, euh, c'est le produit par excellence à la SQDC. C'est la même, même chose que le Hawaii Heartbreak. Même, même chose. Côté es résineux, est-ce que c'est résineux? Pas du tout. Ça me colle un peu sur les doigts. Euh, un peu plus sec que la première journée que je l'ai euh, ouvert. C'est pas gommeux sur mes doigts, mais... Euh, dans cette cocotte-là ici, ça va fonctionner mieux. Ça colle un peu. Ça colle un peu. Mais là, c'est sûr que le sac, je le loue, je le ferme, je le loue, je le ferme. Vous ah, voyez, ça fonctionne, là. C'est sûr, j'ai planté une branche. vous <rire> voyez ici. Euh, mais, mais, c'est résineux un peu, ça colle, là, Mais, ça doit être bon quand même en concentré, là. Mais, euh, j'aimerais tellement pas perdre ça, ce cannabis-là. C'est résineux. C'est résineux. La raison, là, au début, que je pensais que c'était pas résineux, mais, ça colle sur les doigts un petit peu. C'est gommant, les doigts, là. Écoutez, je suis en amour avec ce produit. Euh, je vais vous dis la vérité. Euh, l'odeur, est moins bonne que qu'est-ce qui donne comme effet, puis c'est meilleur quand on le fume, c'est meilleur quand on le fume, euh, je suis même moi surpris de l'odeur, qui n'est pas ce qui est la perfection pour Winman, euh, je parle pas de cariophilène ici, là. Euh, mais quand même, le limonène, c'est pas, euh, c'est vraiment pas, c'est même pas proche avec Gazi, là, pour moi, c'est même pas proche, mais le buzz, oh, j'en fume tellement du headstache, les amis. Là. Ça n'a aucun sens. Euh, J'adore ce cannabis. Euh, ça va devenir mon cannabis quotidien, euh, le ben oui. Il faut juste à cette heure être capable d'en avoir. C'est pas possible d'en avoir ni à lsqdc en ligne ni en boutique. Donc aussitôt qu'il y a du ben oui en quelque part, s'il vous plaît, euh, avertissez Winman euh, sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir aller m'en acheter car c'est vraiment un produit vraiment plus abordable. Je ne peux pas me payer des 3.5 à tous les jours à 28$, 27.90$. On parle ici du Riff, le Hawaii Heartbreak. Écoutez, c'est vraiment très très très beau comme cannabis. Pour le prix, 150$ dollars pour 28 grammes, c'est winner. Ok, on fume un Hey, salut gang, je m'enroule un tout de suite. Euh, c'est sûrement la vidéo la plus longue avant que j'allume un joint. Il euh, y a des records à tout. Euh, cette vidéo-là a été faite sur plusieurs jours. Donc, c'est l'étape finale. Et ça fait toute la semaine là, que je fume du ben oui. Euh, ça va être la vidéo la plus découpée de Winman. Là, je vais fumer un ben oui la petite puff, comme je te dis je fais ça toute la semaine, euh, je suis accroché bien raide à ça, c'est la même affaire que le head stash, le a wire break de Riff, Riff puis la petite puff, c'est la même affaire, même avec Compagnie, la c'est le petit rond ici, c'est super rugueux, c'est super facile à ouvrir, mon homme, t'as un rond rugueux ici, avec un autre affaire rugueux, tu mets ton doigt ici, c'est Super facile à ouvrir. Tellement bon ce cannabis-là. Euh, ce que je voudrais te parler, ce cannabis-là, c'est la terpène. Limonène, c'est vraiment la terpène euh, très dominante. Euh, c'est vraiment mon numéro un produit avec limonène de toute la SQDC. Écoute, peut-être que je me répète dans la vidéo, là. Vu que la vidéo a été faite en plusieurs parties. Mais. Euh, J'aime un petit peu moins l'odeur que, que, que le Pink couche et tout ça. Ce n'est pas une un odeur comme le, le, le perps, Mais euh, c'est le buzz. Le buzz, mon gars. Puis quand tu le fumes, on dirait qu'il est meilleur. Mais on dirait qu'il est meilleur que quand tu le respires. Je l'allume, je l'allume tout de suite. Le taux de pourcentage, là. Ben, J'ai vraiment besoin de lunettes. J'ai vraiment besoin d'une deuxième de, besoin de lunettes, là, avec euh, 20.12 de THC. C'est dû à C'est la même affaire que le Riff à Wirebreak. À 150$, ça vient à 18.75$, 3.5$. C'est sûr qu'on va en acheter 28 grammes, là. Comme je te dis, il ne sent pas... Euh, euh, tu le sens, tu dis, ça goûte limonène, ça goûte le citron. Euh. Soit-ci la SQDC disait un petit peu là, terreux. terreux. C'est rendu mon, mon cannabis quotidien. Quand j'en aurai plus de ça là, dans 5 jours à peu près. Je vais m'ennuyer. Parce qu'il n'y en a plus un succursale, Il n'y en a plus à SQDC. Euh, exactement, 149,70$, ça c'est 150$. Euh, ça, ça s'appelle le Bayoui. Il y a le euh, Tigidou. Et puis, l'autre, je cherchais, le cherchais, c'est le Capote-Pas. Le nom du 3, du 28 grammes, ça s'appelle capote Tout est discontinué. Euh, puis, il y en a un des deux, je sais pas si c'est le capote ou le Tigidou. <rire> je pense que c'est la même variété que le euh, Raider... Raider Couch, le nouveau produit là, de Riff. Je pense que le Raider Couch, euh, Winman, euh, attend le facteur. Mais plus précisément, le facteur est déjà passé. Pour ceux qui se demandaient pour le décor en arrière, il a disparu, il a réapparu. Euh, J'étais supposé de déménager. J'étais en transition de déménagement. Finalement... Euh, c'est pas tout de suite le déménagement j'en avais parlé dans une vidéo live c'est pas tout le monde qui est au courant euh, je ne peux plus recevoir de cadeaux par la poste je me suis fait défoncer ma boîte à lettres là, à tous les jours euh, je ne peux plus recevoir de cadeaux présentement on va essayer de trouver une nouvelle adresse je vais transférer mon courrier dans une autre adresse c'est plus pour ça là, que ces temps-ci, c'était pas évident. Euh... J'arrivais pas à penser à ça, là, la, la boîte roulette qui se fait défoncer. Tu comprends? Hybride indica. Euh, c'est un produit qui est du limonène. Et puis la myrcène, c'est la cinquième terpène. Il n'y a pas beaucoup de myrcène, mais. Le limonène, il ne travaille pas. C'est comme un limonène, myrcène. Euh... Le goût, ils disent euh, moufette, diesel, terreux. Euh... Peut-être que c'est ça, le limonène, là, qui me donne le goût moufette. C'est pas peut-être moins citron que Aize, là, Donc peut-être le, le, le goût que je sens là, du limonène, c'est peut-être moufette. Euh, le diesel qui est ici, c'est pas le diesel là, euh... du goût gazi, tu sais. Rapport qualité-prix, je ne parle pas du a -Wire Break, parce que le a -Wire Break est quand même 27,90. Seulement 2,60 de différence avec le pink couche de Sandra Raphaël. Donc, c'est sûr que là, si je veux un 3,5, je vais aller vers le pink couche de Sandra Raphaël. Mais ça ici, 28 grammes, 149,70. Écoutez, là, sortez votre calculatrice. 149,70 divisé par 8. 149 et 70. Divisé par 8. Pour savoir comment il y a de. Il y a, il y a 8 3.5 là-dedans. Ça vient à 18 et 71 du 3.5. Donc, c'est comme si j'achetais 8 fois des 3.5 à 18 et 71. J'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est sûr que je te le recommande. Euh, Écoute, présentement, présentement, c'est le produit à 10 sur 10. Euh, 10 sur 10, parce que c'est le meilleur produit de la SQDC. Rapport qualité-prix. Euh, je te parle du ben oui, là. Je te parle du ben oui. C'est vraiment à cause du prix. Le hour Break, je ne peux pas lui donner une note de 10 sur 10. Mais euh, là, ici, là, c'est vraiment euh, l'aubaine. Si on peut... Euh, essayer les deux autres produits là, de la petite poff. J'ai pas encore essayé le Raider Cush. Hein, le Raider Cush. C'est ça le Raider Cush qui est le.. qui est la même variété que le capote pas. Ou euh, l'autre, c'est le Tigidou. Hein? C'est vraiment des, des, des, des noms un peu bizarres. Écoute, je te laisse là-dessus. Je pense que la vidéo est quand même assez longue. Et puis, je suis vraiment désolé. Ça a pris vraiment de temps avant que je puisse fumer un joint ou des... dans la vidéo. Je sais que vous aimez ça. Là, ai... Vous avez hâte que j'allume le joint. Euh, J'ai eu de la difficulté à ouvrir le paquet. Euh, on a regardé le poids. On a vérifié la cocotte. Donc, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps là, avant de pouvoir fumer le joint. Là, là, si vous avez du ben oui à votre succursale, écrivez-moi sur Instagram. Écoute, Winman, euh, il y a du bien oui à la succursale euh, de Sherbrooke. Euh, t'en veux-tu? tu euh, t'en réserves euh, Qu'est-ce qu'on fait? Winman a besoin de son bain-oui. Je ne peux pas me permettre toujours du cannabis à 30$, le 3.5. Euh, J'ai enfin trouvé mon cannabis. J'étais capable d'en acheter seulement qu'un. Je n'étais pas sûr que c'était la même chose que la Wire Break. J'avais peur qu'il y ait peut-être un petit 10% de différence, mais c'est le même produit. Euh, la raison pour j'en suis sûr, c'est que j'ai essayé un wire break dernièrement. Et puis c'est la même même chose. Je suis très content. Euh, enfin, c'est n'est pas un produit mélangé. Écoute, je te laisse là-dessus. Je ne pas me répéter trop trop dans la vidéo. Là. Mm -hmm. euh, comme je te dis, j'ai fait le, le début de cette vidéo-là. Là, il y a environ 5-6 jours. Et puis... Euh, je pense que le décor a changé euh, durant la vidéo. J'ai remis mon t-shirt. Euh, il est au lavage. Fait que, euh, une vidéo un peu assez, assez décousue, mais c'est la, la première fois que ça m'arrive. Donc, je te laisse là-dessus. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Donne un pouce. Bye.